pas c'est l'heure du thé bah ouais c'est l'heure du thé les gars faut pas déconner non plus il y a des trucs précieux merde ma bouteille d'eau quelqu'un a de l'eau y a-t-il une bouteille d'eau attention je vais faire de mon mieux mais j'ai une bonne étoile merci tu gères Attention ah, C'est les... oh. oh. Il raconte des blagues Attention Bon ouais, c'est bon, j'ai de l'eau pour le thé. Juste que je retrouve un bout de thé maintenant. Et ça devrait le faire. Ah oh merde, j'ai ma à la main, mais la boule de thé. C'est bon, on est là! Attention, il y a pas mal de grenades. T'inquiète, hein. j'ai une bonne étoile. Mais merci euh, pour l'inquiétude. Attention Va faire tout noir Oh très jolie marmite, avec ça je pourrais faire beaucoup de thé. Je veux vraiment la jeter ah Ouais ouais, il y a plus de munitions, il y a que 5 Grenade Grenade Le le Molade On n'a pas envie C'est l'heure du thé tout À l'école, on m'a dit que c'était pas oui, sympa oui, oui. de lancer oui, des grenades oui, sur les gens oui. oui, oui. Attention oui, oui. Grenade oui, oui, oui. Grenade à la gauche grenade. Oh la belle verte oui, oui, oui. Attention oui, oui, oui. Attention Arrête-toi Arrête-toi oui, oui, oui, oui. Recule Attends. Putain, heureusement T'as un... eu très chaud, mec <rire> Monsieur Grenade Grenade C'est ton café sous les Grenades Café Lacrivo Pardon Café Lacrivo Euh non, plutôt thé et insou. C'est ce qu'on appelle le maté Ah oui oui Ça devient un peu trop proche des humains hein, mettez-vous, venez précis Il recule ouais. Allez vite Ah On vous laisse les des pétards pour Noël <rire> Grenade, Grenade Elle est bleue Et... Oh la belle rouge Grenade. vous voulez pas attendre que le thé soit prêt avant d'avancer quand même Bravo, c'est votre victoire, c'est notre victoire parce qu'on est meilleurs et on croit au pouvoir de l'amitié Bravo, encore une victoire de canard, par ce temps de canard C'est un, un peu brillant quand même Ils sont pas un peu bruyants les voisins quand même On <rire> peut pas voir sur tes peinards merde <rire> hey. C'est une vieille tactique de couverture voilà l'air d'aller. Regarde Ça, ben, ouais, ça, ça, ça pète le son aujourd'hui, hein, ça crée Artichaut <rire> bien parce qu'elle vent il est avec de l'autre côté. Ouais, ouais <rire> c'est pas agréable Ah, toi aussi pour pour des un ça c est... C est... Ah, <rire> ça, ça brûle les Ça dure pas très très longtemps mais quand même... Attention dans le talus de ne pas glisser pour pas se faire mal La sécurité avant tout En attendant, il nous lance des bombes. Hein. Ça doit te faire ouais, bizarre, quoi, t'as connu euh, ici la ZAD sans qu'il y ait de... avant que... Euh... Dans les C'est où ça Je connais pas Pour il est mort. Ah oui, oui, oui, d'accord, oui. Moi, j'ai pas... eu des conflits avec les fascistes, mais mmh. je jamais, jamais organisé comme ça. Tu sais, je je préfère partir et fuir, T'as tu sais. bien raison. Moi aussi, je une... suis mmh. une région. Ah ouais, ouais L'année dernière, je travaillais dans la Bordeaux, le Périgord. Ah, ouais, c'est trop beau là-bas. Ah, oh, c'est magnifique. Ouais. Donc...